Bonjour à tous et à toutes c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo très très courte, une vidéo d'annonce, euh, car euh, j'ai le plaisir de vous informer euh, que j'ai lancé mon euh, podcast littéraire. Ça s'appelle La Voix des Plumes et euh, c'est des interviews euh, d'écrivains, d'écrivaines, de romanciers, et de romancières, voilà, des, des gens qui écrivent. Le principe c'est que je rencontre un auteur ou une autrice pendant... Euh, environ une heure, et on parle de lecture, d'écriture, de ce que c'est qu'être auteur ou autrice, euh, de l'édition, enfin voilà, de sujets comme ça. Si cette émission vous intéresse, euh, vous pouvez la retrouver tous les premiers du mois sur la chaîne YouTube La Voix des Plumes, je vous mets le lien bien sûr dans la description. Vous pouvez également retrouver La Voix des Plumes sur Soundcloud, sur euh, Apple Podcasts, et, euh, et puis il y a un compte Twitter aussi à suivre. La première invitée de La Voix des Plumes n'est autre que Anne-Fleur Multon. J'avais parlé euh, de ses livres à l'eau sorcière euh, dans une vidéo, je vous mettrai le lien aussi. Euh, voilà, c'est une très très cool interview, euh, ça sort le 1er juin. Euh, voilà, je suis très très contente de ce nouveau projet et j'espère que vous serez au rendez-vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner à La Voix des Plumes et puis à bientôt pour de prochaines critiques de livres.